Qu'est-ce que la paix La paix est un difficile équilibre entre les diverses langues, les différentes cultures et attitudes, les situations multiples et les millions de désirs qui habitent les esprits de ceux qui vivent sur cette planète Terre. La paix est énergie positive qui va chercher ses racines dans la vie, en nous-mêmes, dans notre volonté et notre capacité. C'est la paix qui nous bat à partir de la non-violence et qui croit aveuglement que nous sommes encore en mesure de changer le monde.